La vie de ma mère, elle fera plus de... La vie de ma mère, elle sera plus, c'est de moi, de moi Pour ceux qui me connaissent pas, la mère crap, la mère On a perdu, j'ai le démon Déman, démon, témoin, témoin Hulu Pour là c'est ta faute Excès de série Pourri, la vie de ma mère, c'est cavalier, pourri, de costume, et de, le de deux, deux, deux, trois, pourri, la vie de ma mère, c'est cavalier, pourri, de costume, et le deux, trois, you yeah. Pour ceux qui me connaissent pas, on a perdu